Candy for every occasion, bonbon pour toute occasion. Don't say anything. Ne dites rien. It's your wedding anniversary. C'est votre anniversaire de mariage. Your wife will like. Votre femme aimera. But I'm not married. You might say. Je ne suis pas marié. Aha. Then something for your girlfriend. Votre petite amie. Saint Valentine's. La Saint-Valentin. She's broken your heart. Elle vous a brisé le cœur. Monsieur? Bonjour, monsieur. Bonjour. J'aimerais avoir du chocolat, s'il vous plaît. Ne dites rien. C'est votre anniversaire de mariage. Je le vois dans vos yeux. Mmh. Votre femme aimera une boîte de chocolat. Mais non, elle n'aimera pas une boîte de chocolat. Pourquoi pas Parce que je n'ai pas de femme. Je ne suis pas marié. Vous n'êtes pas marié. L'amour, toujours l'amour. Pardon. Euh, une petite amie. Chut, ne dites rien. Ne dites rien. Chut, ne dites rien. Pourquoi La Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Nous avons des bonbons pour toute occasion. Ah, oh, c'est bien ça. Vous cherchez un cadeau pour votre petite amie, pour la Saint-Valentin. Voici le cadeau que vous cherchez. Un okay. cœur. Mm. Puisqu'elle vous a brisé le cœur, offrez-lui du chocolat. Brisez le cœur? Oui. Bon, d'accord. Bonbons pour toute occasion. Candy for every occasion. Ne dites rien. Don't say anything. Je ne suis pas marié. I'm not married. Une petite amie. A girlfriend. Be careful. Faites attention. Literally, make attention. The candy is fragile. Les bonbons sont fragiles. Mother's Day, la fête des mères. Father's Day, la fête des pères. An animal, un animal. The animals, les animaux. The word for Easter is park. Non, non, monsieur, faites attention. Nos bonbons sont fragiles, très fragiles. Mais vous m'avez dit... Maintenant... Qu'est-ce que vous allez donner à votre petite amie Mais, mais je n'ai pas de petite amie. Alors, pourquoi voulez-vous du chocolat Je veux du chocolat. Ah, je sais. Ne dites rien. Qu'est-ce que c'est Ce sont des fleurs en chocolat pour la fête des mères. Et toutes les mères aiment les fleurs. Ah, mais je ne veux pas du chocolat pour la fête des mères. Des cigares. Des cigares. Pour la fête des pères. Et tous les pères aiment les cigares. Je ne veux pas de cigares pour la fête des pères. Même des beaux cigares en chocolat. Oh, Est-ce que tout est en chocolat ici? Oui, monsieur. Tout. Des animaux. Oh. De l'argent. Oh. Des pièces de monnaie en chocolat. Des pièces de monnaie en chocolat? Oh, que c'est beau! Oui, monsieur, c'est beau. Mais vous voulez du chocolat pourquoi? Pour quelle occasion? Je, je, je veux du chocolat... Pour Noël. Non, pas pour Noël. Pour Pâques? Non, pas pour Pâques. Pourquoi alors? Parce que j'ai faim. Faites attention. Be careful. La fête des mères. Mother's Day. La fête des pères. Father's Day. Les animaux. The animals. Park, Easter. A bar of chocolate. Une tablette de chocolat. The chocolate animals. Les animaux en chocolat. Which one do you want? Lequel voulez-vous? This one and that one, for masculine words, celui-ci and celui-là. For feminine words, celle-ci and celle-là. You can choose between a cat, un chat, a duck, un canard, a hen, une poule, and a frog, une grenouille. Attention, les bonbons sont fragiles, très fragiles. Alors, vous voulez du chocolat parce que vous avez faim Oui. Combien de tablettes oh, Toutes les tablettes. Bon. Et les animaux en chocolat Ah oui, les animaux. Lequel voulez-vous Le chat Le canard euh... Ne touchez pas Lequel voulez-vous Celui-ci ou celui-là Celui-ci et celui-là. Celui-là, le canard. Celui-ci, le chat. Oui. C'est tout, monsieur. Et ça, La poule oui, celle-ci mmh. et celle-là, la grenouille. Oui. Ah, celle-ci, la poule et celle-là, la grenouille. Oui. Alors, vous prenez tout ça, monsieur? Oui. Et de l'argent. Vous avez de l'argent pour tout ça? De... On oh, j'oubliais l'argent. Voilà l'argent. Oh, tout est en chocolat. Ah! Oh. Mmh, mmh. Lequel voulez-vous? Which one do you want? Celui-ci, this one. Celui-là, that one, masculine. Celle-ci, this one. Celle-là, that one, feminine. Un chat, a cat. Un canard, a duck. Une poule, a hen. Une grenouille, a frog. Now, here's the complete sketch again. Monsieur? Monsieur?